Mesdames et messieurs, bien le bonjour, bien le bonsoir à vous tous. Amis courts courmetrangeophiles, bienvenue. Le vendredi 2 octobre, au cinéville le colombier va se dérouler un bel événement. Eh oui, un événement que vous commencez à connaître maintenant puisqu'il s'agit de la nuit fantastique qui se déroulera de 22h au petit matin avec le petit-déj offert. Oh. <İstanbul> yes. it's after, it's after, it's after, it's one, two, one. one two, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, one, two, three, four, Et oui, ça va être une soirée de fou puisqu'il y aura des courts-métrages, des longs-métrages, mais surtout des cadeaux Il y aura le passe court métrage à gagner. Alors, qu'est-ce que c'est que ce passe court-métrange Eh bien, figurez-vous que ce passe contient l'accès aux 11 séances qui se dérouleront du 15 au 18 octobre au Ciné TNB, l'accès au bar VIP et également des goodies courts métrange voilà, tout ça prend une valeur, c'est un passe de 55 euros. Et, oh. ouais. Et donc, euh, il y a possibilité de acheter en prévente. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'une prévente, Edouard Eh bien, une prévente est un principe fort simple qui vous permet de faire l'acquisition de vos billets en avance, en avance sur le site directement du cinéville Le Colombier ou éventuellement à son guichet. Et eh oui, et ce qu'il faut savoir, c'est que pour les 100 premières personnes à acquérir leur billet, eh bien, c'est 12 euros la nuit au lieu de 15. Voilà. Eh bien, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 2 octobre pour... La nuit du fantastique Ding